Le nom du Seigneur soit -il. Amen. Au premier, vous Nous sommes heureux de pouvoir encore une fois nous retrouver dans la maison de notre Seigneur. C'est toujours un sujet de joie pour nous tous quand nous avons des moments comme ceux-ci, auquel le Seigneur nous accorde la grâce et, et nous convie de pouvoir nous approcher de lui. C'est un temps favorable, certainement. L'Esprit du Seigneur agit encore aujourd'hui sur la terre. Le Saint-Esprit continue de pouvoir encore se manifester, appeler encore un peuple qui est à lui. Nous devons vraiment être reconnaissants au Seigneur. Trava travailler encore plus pendant que les jours sont encore là et la lumière brille. Parce que le temps qui sont prédits, qui doit venir dans les temps à venir, les choses ne seront plus comme cela. Mais nous voulons remercier le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde, parce que nous avons aussi notre aujourd'hui. C'est cet aujourd'hui que Dieu nous donne, et les temps dans lesquels nous nous trouvons aussi, pour que de tout notre cœur et de toute notre âme, nous puissions nous donner à lui, et les servir au plus profond de notre âme, comme Dieu attend de nous, pas comme nous le pensons, mais la manière dont le Seigneur voudrait que nous soyons. Nous voulons être attachés à lui, et... Lui être totalement obéissant en nous conformant à ce que nous aussi nous lui avons aussi déclaré. Et jour pour lui est venu vers nous pour toucher notre cœur, notre âme et pour ouvrir effectivement aussi nos yeux afin que nous réalisions qui nous étions et ce que nous sommes pour lui et ce que lui en tant que Dieu est aussi pour nous. Ces jours-là, nos cœurs se sont ouverts et au plus profond de notre âme, nous avons fait des déclarations à l'endroit de ces dieux. Et chacun de nous se souvient de ce que lui a eu à pouvoir dire à ces dieux, quand il a pu trouver grâce aux yeux de, de ces dieux, comme cet homme ici, l'apôtre Paul, son cœur et son âme, effectivement, il a eu à pouvoir s'ouvrir à ces dieux, et que ces dieux qui lui accordé la grâce, au plus profond de lui-même, il pouvait s'écrier certainement, c'est vrai. Alors, oui pour même s'en référer lorsqu'il parlait parce que c'était une aussi détermination, une assurance, une certitude, parce que il avait cette confiance de ce que Dieu avait fait de lui en fait. C'est pourquoi, même quand il pouvait se tenir là en parlant, dans le livre de Galates ou Galatien Effectivement, il a déclaré il dit, mais je m'étonne je de ce que vous vous détournez si promptement de, de, de l'évangile de Christ pour, pour vous attacher à, à un autre évangile, ainsi de suite, comme vous le savez. Et puis, il s'écrit en disant, mais quand bien même nous-mêmes ou un autre ange viendrait avec un, un, un, un, un autre évangile que, que celui que nous vous avons prêché, que cet ange-là soit en interne. » Vous souvenez de ça? Amen. Et, et cet homme continue à pouvoir parler en disant, il dit, mais oh, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, que je vous ai apporté, moi, Paul, n'est pas de l'homme. Car certainement, je ne l'ai ni, ni reçu, ni appris d'un homme. Mais, mais par révélation de Jésus-Christ, notre Amen. Seigneur. Cet homme était tellement dans une reconnaissance à l'endroit de Dieu, et, et il pouvait déclarer en disant, mais, oh, vous avez tous les témoignages de ce que j'étais autrefois dans le judaïsme, effectivement, comment oh, j'étais tellement zélé et assidu dans les choses, des les traditions de mes pères, mais lorsqu'il a plu, à celui qui m'avait mis à part de saints de ma mère de, de révéler à moi son fils, quelle grâce <coughs> Et toutes ces choses dont vous connaissez effectivement, dans lequel je, je plaçais mon orgueil à moi, où je pouvais dire, moi, hébreu, né d'hébreu, depuis ma naissance, je connais l'évangile, depuis, je ne fais que prêcher, je suis ici, ici et cela. Il dit, toutes ces choses-là, je les ai regardées comme étant de la perte. Et de la boue. Pourquoi Il dit, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qui sait réellement aussi. il m'a saisi. Hein, il m'a saisi. Je vais aussi les saisir. Je cours et non pas comme battant l'air. Mon frère et ma soeur, nous avons eu dans notre marche, dans notre vie, un moment où était aussi particulier entre nous avec le Seigneur. Vous savez ce que le Seigneur, notre Dieu, dit dans le Saint-Écriture. Je pense que vous connaissez cela dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Il parle effectivement à dire à l'ange de l'Église de Fèze. Effectivement, puis il donne le message comme vous le savez. Il dit, mais je connais tes hommes, ta, ta persévérance. Vous savez cela, non Lisons-le effectivement dans les le écritures. Ephésiens au chapitre. Oh mais pardon, c'est Apocalypse au chapitre 2, je pense, c'est cela. Apocalypse au chapitre 2, le verset 1, il nous dit. Écris donc à l'ange de l'église de Fès, « Voici ce que dit celui qui tient de cette étoile dans sa main droite, celui qui marche au milieu de cette chandelière d'or. Je connais tes âmes. ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Amen. Mais ce que je contre toi, vous voyez cela Malgré tout ce que le Seigneur a pu voir effectivement en eux, effectivement, les temps dans lesquels ils ont eu à pouvoir aussi progresser. Il dit, mais ce que je contre toi, il dit ceci, ce que tu as abandonné ton premier amour. En fait, c'est ce moment auquel nous avons eu un contact avec le Seigneur qui a eu à pouvoir réveiller quelque chose au-dedans de nous et qui nous a amené à pouvoir être conscients de quelque chose. Mon frère et ma soeur, ce contact que chacun de vous a pu avoir avec le Seigneur a eu à pouvoir avoir un impact dans sa propre vie, dans sa marche effectivement sur la terre. Et ça a ouvert les yeux pour que tu réalises que, en tout cas, ça, ce n'est plus possible pour moi. Des choses que nous étions habitués à pouvoir faire, et puis là, nous disons, en tout cas, maintenant, c'est terminé, en fait, pour ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir réellement être saisis par le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir réellement nous souvenir de cet alliance de ces moments lesquels nous nous sommes accrochés à lui et aussi des, des paroles que nous lui avons adressées qui venaient effectivement du fond de notre cœur, la, la reconnaissance de ce que lui, il nous a sauvés et ce que nous lui avons aussi dit en retour. Et chacun de nous, c'est ce qu'il a eu à pouvoir adresser à ses dieux parce que cela venait effectivement du fins fond de son âme. Et Dieu se souvient aussi de cela, de ce que toi, mon frère, de ce que toi, ma soeur, à pouvoir déclarer, comme il dit ici à, dans l'église de Fès mais, mais ce que je contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et reviens effectivement dans ces sentiments comme cela pour que cette marche avec Dieu notre Seigneur puisse être encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapprochée et que euh, la communion soit encore beaucoup plus profonde afin que le Seigneur l'autorité et le droit de pouvoir agir dans chacun de nous. Dieu n'aime pas le formalisme et les habitudes. Il aime la vie, en fait. Il aime, en fait, toujours l'aujourd'hui. Il ne faut jamais. Et comme je l'ai toujours répété ici, nous le à tout de suite, je toujours répété ici, mon frère et ma soeur, on ne s'habitue pas avec Dieu. Mais avec Dieu, Dieu, on apprend tout le jour et on s'accroche à lui, effectivement, et on doit vivre. On est appelé à vivre, effectivement avec Dieu, et au jour le jour, dans le respect et dans la crainte des choses de Dieu. Colossiens, au chapitre 3, nous lisons notre verset, c'est le verset 12, je pense que c'est cela. Colossiens, chapitre 3, nous lirons le verset 12, jusqu'au verset 14, je pense. Colossiens 3, verset 12, il dit ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Saint et bien aimés revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, remettez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse la parole ainsi. Nous l'avons lu, c'est écrit dimanche passé, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir la grâce et que Dieu accorde de ce que, dans ce temps du soir dans lequel nous nous trouvons, qui nous ait ouvert les yeux pour que, en tant que des hommes, nous ayons réalisé une chose, que le Dieu de la Bible qui a poussé les hommes à pouvoir écrire, c'est Dieu et demeure toujours le Dieu vrai et l'unique et le seul et qui ne change jamais. Et c'est vrai, vous l'entendez si souvent, ces mots, il ne change jamais. Mais c'est absolument important que nous puissions être conscients de ces paroles qui sont même écrites dans les scènes d'écriture et qui témoignent que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour la foi des croyants. C'est pour que nous puissions nous accrocher effectivement. À ce que nous puissions savoir que, en réalité, le Dieu que nous servons, il est vraiment l'alpha et l'oméga, le commencement et aussi la fin. Donc il connaît toutes choses. Et il avait mis par écrit les choses qui nous sont nécessaires, parce qu'il savait en réalité comment les choses se seraient en fait et comment les choses se dérouleraient. Et comme nous l'avons lu dans les scènes écritures remarquez très bien que cet homme de Dieu s'adresse à un peuple particulier. Je crois que le Seigneur voudrait que nous puissions ah, nous tenir là-dedans pour que chacun de nous ait une compréhension aussi claire des choses de Dieu. Et surtout que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il est croyant. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à être chrétien et pourquoi effectivement je suis là pour pouvoir me retrouver dans un lieu où on doit parler des choses qui concernent Dieu, d'un livre comme la Bible en réalité de manière à ce que notre adoration et notre dévouement, notre service, nous puissions être sincères à l'endroit des dieux et être aussi conscients pour que lorsque nous devons faire ce qui est juste à l'endroit des Dieu, effectivement, nous le faisions de tout notre cœur parce que c'est avec un consentement de toute notre âme. Vous savez que la Bible nous montre qu effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a donné à l'homme le libre arbitre. Et ça, je voudrais que chacun de nous puisse le comprendre aussi. Dieu ne voudra jamais que quelqu'un fasse quelque chose à son endroit, parce qu'il se sent obligé. Amen. Ou parce que quelque part, il a la peur. Si aujourd'hui, vous avez simplement dit, je vais croire en ces dieux parce que j'ai peur d'aller en enfer, vous irez en enfer. Amen. Vous devez réellement être conscient que dans les choses qui concernent Dieu, il y a d'autres à avoir un engagement dont on est conscient de la part que nous prenons dans ce que nous faisons. Autrement, à cet moment de la route, en réalité, nous serons bloqués quelque part. Quelque part. Soit à cet moment, vous avez attrapé ce qu'on appelle un esprit religieux qui vous fait croire que réellement, que vous êtes réellement des croyants, mais en fait, vous tournez en rond toujours. Si vous voulez voir effectivement ça, c'est dans les scènes d'écriture, mon frère et ma soeur. Le Seigneur, notre Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël, nous l'avons déjà entendu ici en maintes reprises. Que Dieu nous aide. Et ce peuple d'Israël, la marche n'était pas. La distance entre la terre promise et là où c'était sorti, ce n'était pas tellement si long. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh-Barnea, et là c'était effectivement le territoire où ils devaient entrer, malgré qu effectivement, que les espions étaient allés là-bas, parce qu'ils en voulaient ainsi, donc ils sont partis pour aller voir et explorer les pays, effectivement, tous, inanimes, sont revenus avec le même témoignage. Que réellement. Le pays est comme l'éternel l'avait dit. Parce que nous l'avons vu, effectivement, c'est un pays où coule les et tout est réellement comme cela. Alors, de ces deux groupes qui étaient partis, un des groupes, effectivement, a dit, oui, c'est vraiment, c'est vrai. C'est comme l'éternel l'avait dit, tout cela est vrai. Mais, il y a des filles d'Anak, effectivement, d'Anakim, qui sont tellement si géants et nous sommes dans l'incapacité de pouvoir prendre ces pays, en fait. Oh, là, en fait ces déclarations, de leur bouche, effectivement, ont eu à pouvoir témoigner pour dire « Mais Dieu est menteur. Parce que lui qui nous dit que nous pouvons prendre possession de ce pays, effectivement, là, il a placé, on a trouvé des films d'un qui, mais effectivement, nous sommes incapables. Ce n'est pas possible. Certainement, il a dit vrai jusqu'à un certain point. Ça veut dire quoi Le pays où coule, nous l'avons vu, effectivement, de nos yeux. Mais, pour en prendre possession, là, Dieu s'est trompé. C'est un peu comme cela. Parce qu'ils ont dit, mais oui, le pays est comme Dieu l'a dit. Mais nous sommes incapables de prendre possession de ces pays-là. Parce que nous sommes devant les filles de Nakhon, effectivement, comme étant des sauterelles. Et vous savez ce que l'Écriture dit Ces gens-là, effectivement, ont, ont découragé le peuple. Josué et Caleb sont venus, qui, qui ont été aussi le, sur le même, dans le même pays, et qui sont dans le pays, effectivement. Ils ont vu aussi les fils d'Anna, en vérité. Et puis, quand les autres disaient, mais, vous savez, nous sommes incapables de pouvoir y avoir pour apprendre. Mais josé Caïm dit, non, c'est le fils d'Anna, effectivement, mais nous sommes plus que capables. Parce que l'Éternel, notre Dieu l'a dit. Et aussi la grâce que nous avons ce que observé depuis que nous sommes sortis de l'Égypte. Il nous a jamais abandonnés. Il est toujours avec nous. On passe par ici et par cela. Oh, c'est vrai. Frère et sœurs, que le chemin sur lequel nous traversons, il y a beaucoup d'épreuves. Nous avons ramassé, nous avons trouvé des cailloux et c'est la même la sécheresse. Mais il était toujours là. Ce n'est pas que quand on marche avec lui, tout va rose. Non, nous avons des problèmes, mais nous avons toujours la victoire. Amen. Et même vous avez remarqué, nous sommes sortis. Il pouvait aussi faire en sorte que, en sortant de là, puisque vous on dites les seigneurs dans son effectivement que vous simplement passé de l'autre côté du chemin sans passer par la mer rouge. Mais les obstacles sont là. Nous avons vu de nos yeux aussi avec vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la mer rouge. Amen. Et puis nous avons traversé dans toutes ces choses, effectivement. Que Josué et Caleb avaient vu, alors que le même peuple voyait la même manière aussi, eux, ils voyaient sous d'autres dimensions cela. Et ils ont fait des déclarations devant leur peuple. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez très bien, frère. Les mauvaises choses sont toujours les choses qui influencent davantage les gens. Souvent, vous remarquez très bien, il suffit qu'on fasse passer des, faits, fasse des choses même, aussi non conformes, les choses, on peut parler. Les choses vont tellement saisir les gens, et c'est là que les gens vont à pouvoir parler encore davantage. Mais quand c'est comme c'est comme quand nous écoutons la parole de Dieu. C'est parfois rare, mon frère et ma soeur, qu'après réunion, après prédication, que vous voyez des frères et des soeurs continuer à parler la parole que nous avons entendue pendant dimanche matin qui sont ceux quand ils sont effectivement d'ici avec... Oh, ceux, voyez-vous ce que nous avons entendu Oh, que Dieu soit béni. Je mérite encore, je mérite encore. Oh, frère, oh frère, combien a-t-il qui font cela Mais quand vous entendez dire, vous savez ce qu'on a dit de frère tel De la sainteté, effectivement, de ce que tel a fait, tel a fait, si c'est là. Donc ça, ce sont des conversations qui font quoi C'est prolonger tout le mois. Dire. Mais la prédication qu'on a entendu les dimanches c'est douloureux. C'est vrai, frère. Chacun de vous le sait, qui peut se souvenir encore Qui est encore sous la même option, effectivement Parce que quand Dieu nous parle, toute la semaine, nous devons continuer à méditer. Mais qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Oh, tu as entendu Oh, tu sais, effectivement. C'est comme cela, ça s'est passé, effectivement. Ah, quand ce murmure a commencé à venir, il me dit, mais oh, nous ne sommes pas capables. Oh là là le peuple qui a entendu ça dit, il doit avoir raison, frère. L'homme n'a jamais raison. peu importe qui soit, je ne sais pas moi qui, qui peut être le plus saint de tous les hommes, il n'aura jamais raison. C'est toujours Dieu qui a raison. Amen. Quand Dieu te dit, et c'est vrai, frère et soeur, c'est inimaginable, impensable. Où vous vous trouvez devant la mer rouge, effectivement. C'est vrai, ça. Et il n'y a pas d'issue. Tu ne peux pas passer. Ta logique te dira, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas passer. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque avec Moïse effectivement? Mais Dieu qui vient, il dit, mais tu vas passer. Amen. Qu'est-ce que tu vas croire? Mais je n'ai pas vu la mer s'ouvrir, effectivement. Qu'est-ce que tu vas croire? Mais tu crois à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu en question. Il a la capacité de faire des choses que l'être humain ne peut pas faire. Amen. Parce que ça dépasse même la pensée, même la capacité d'un être humain. Donc, la confiance doit se placer dans ce que Dieu est et ce qu'il dit, en fait. Et ce qu'il avait dit, il me dit, mais je donnerai ta possibilité, cette territoire, effectivement, à ta possibilité. Si Dieu était vraiment incapable. frère et sœurs, pour l'amour de Dieu, je veux votre attention ce matin. Si Dieu était vraiment incapable, frères, de frères, c'est vraiment des insultes à droite de Dieu. Ils ont vraiment insulté Dieu, ce peuple. Si Dieu était vraiment incapable, frère, aurait-il envoyé un prophète du nom de Moïse? Parce que les années étaient passées, les gens avaient peut-être oublié cela. Dieu pouvait ne pas s'en occuper, mais écoutez, ils sont là-bas chez Pharaon, il en fait ce qu'il en veut. Mais il je me suis souvenu. Dis promesse faite à Abraham, il a envoyé un prophète là-bas pour faire sortir ce peuple, effectivement. Et sur le chemin, si Dieu était incapable de la terre promise, ils allaient laisser mourir dans les déserts. Regardez bien très bien comment il les a conduits, jusqu'à là prouver que ce pays dont j'ai parlé était vrai, jusqu'à la frontière. Frères et sœurs, c'est vrai. Examinons-nous. Jusque-là. S'il était vraiment incapable de pouvoir le faire, n'allait pas les garder jusqu'à ce moment-là. Mais il a prouvé qu'il avait la capacité. Sur le chemin, ils ont vu qu'il n'avait pas de l'eau. Moïse devait parler au rocher. Il avait de l'eau. Il n'y avait pas les pains, la main descendait, il n'y avait pas de viande, les cailles descendait. effectivement. Dieu témoignait et montrait qu'il prenait soin d'eux pour les amener jusqu'à cet endroit. Oui. C'est vrai, cela. Oui. Mais arrivé à l'endroit et en même vu, effectivement, les témoignages de Dieu, ils ont insulté Dieu. Faites, il, il faut vraiment que quelque part, non, je, je peux comprendre que Dieu, il est bon, il est patient, mais en moment moment. On passe même. C'est-à-dire qu'on arrive à ce moment-là de pouvoir tellement faire pour, pour pousser Dieu. Parce que pour que Dieu se mette en colère, il faut qu'on ait atteint une certaine limite. Parce que là, c'était vraiment la chose aussi évidente. Prenez possession. Non, nous sommes incapables de voir prendre. Vous voulez pas cela. C'est ainsi que le Seigneur dit, bon, ok, vous ne voulez pas le prendre. Vous avez cru aux autres, effectivement. Alors, faites vous tout. Ils ont commencé à errer dans le désert, mon frère. Ils tournaient, ils tournaient dans le désert. Jusqu'à quand, mon frère Malgré qu'effectivement, que Moïse était là, jusqu'à ce que cette génération-là puisse passer. Frère, nous l'avons dit tout à l'heure, l'éternel, notre Dieu qui ne change au point, n'oubliez jamais ça. S'il est le Dieu qui ne change au point, il est ferait pour exception de personne. Ce principe demeure la même Et il ne changera pas pour toi. Amen. Qui es-tu et qui je suis, moi, pour Dieu Qu'est-ce que l'homme, tu penses que tes chants que tu chantes là vont faire que Dieu chante dans la nature pour toi Non, mon frère et ma soeur, si toi tu ne veux pas le chanter, tu ne veux pas le louer, ça, sa vie avec respect. Dieu n'a rien à faire avec toi. Il a un fils et une fille quelque part. Amen. Qui est servi avec tout son cœur il ne manquera jamais d'adorateur véritablement consacré à lui. La preuve l'a prouvé, frère. Quand ceux-là allons insulté en murmurant contre lui, il a prouvé qu'il avait José Caleb. Mm. Oui, frère et ma soeur. Si lui ne croyait, il ne croyait pas, José était là pour témoigner. Oh! Que nous aimons ces dieux. Et nous croyons, même s'il dit, rentrer dans le feu, nous entrerons. Amen. Amen. Il a toujours des témoins, mon frère et ma soeur. Des hommes et des femmes qui donnent tout leur cœur effectivement. Oh, si tu penses qu'effectivement que Dieu, oh oui, mais, et vous savez, parce que moi je suis, il n'y a pas de parce que moi je suis, c'est ce que lui veut que toi tu sois. Il avait tourné dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération-là puisse passer. La génération qui avait vu Moïse, en fait, qui avait pu voir effectivement les merveilles de Dieu, mais arrivait, en fait, à pouvoir prendre possession ainsi. Alors, comme vous allez lire dans le saint Écriture, cet homme de Dieu s'adresse à un peuple particulier. Et ce peuple, réellement, c'est un peuple privilégié auquel, lorsque le Saint-Écriture parle de ce peuple, alors nous pouvons voir les déploiements de ce que ces Dieu en réalité, a eu à pouvoir vouloir pour que ce peuple soit comme lui il le veut. Vous savez, frères et sœurs. Dans ce monde ici, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, mais c'est, ça c'est si, c'est pas, il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le sait depuis le début jusqu'à la fin. Et chaque chose que Dieu place à sa place, il sait parfaitement ce qu'il fait. Regardez bien, il dit bien, ainsi comme des élus de Dieu, nous l'avons lu le passé, prêtez attention. Et s'adressant à cet homme, effectivement, et comme nous l'avons vu, effectivement aussi, que pour que toi tu sois un élu de Dieu, il faut que Dieu t'ait connu d'avance. Ce que lorsque Dieu a pu voir, effectivement, la terre se déployer devant lui et le monde, effectivement, avant même que la terre soit terre, l'atome soit atome, effectivement, et que l'espace soit espace, ce que Dieu a vu cela et qu'il t'a choisi, toi. Et puisqu'il t'a choisi, toi, parce qu'il t'a connu d'avance, alors à ce moment-là, tu es connaissant, toi. Il savait effectivement ce que toi tu serais, ce que ton âme serait effectivement. Alors parce qu'il savait qu'il t'a choisi toi, alors Dieu t'a prédestiné. Alors qu'est-ce que c'est qu'il a prédestination Les... Nous l'avons vu, nous l'avons lu. Nous avons commencé à lire cela dans Romain au chapitre 8, dimanche passé. Puis nous sommes arrêtés. Je vais que nous reprenons cela aussi. Regardez très bien. Romain au chapitre 8. Romain 8. Oui. Alors, il nous dit ici, au verset 28, « Nous savons que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés. Amen. Alors, maintenant, nous devons comprendre effectivement qu'est-ce que cela veut dire que ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés. Pour être prédestiné par Dieu, c'est que Dieu t'a connu d'avance. Et si Dieu t'a connu d'avance, c'est que Dieu t'a choisi. Si Dieu t'a choisi, c'est que tu né, un élu des dieux. Un élu est celui qui a été connu de Dieu d'avance. Et que maintenant Dieu a aussi choisi et placé. Dans les temps dans lesquels Dieu l'avait vu. Et que Dieu avait aussi voulu qu'il soit placé dans ces temps-là. Maintenant remarquez très bien cet homme de Dieu, il dit ceci. Comme des élus de Dieu. Colossiens, pardon, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, verset 12, il dit. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Amen. Amen. Alors, regardez très bien comme il a placé les choses aussi à leur juste place. Il dit, « Comme des élus de Dieu, saints et bien mis. » En fait, nous devons comprendre une chose. Puisque Dieu nous a connus, dès avant la fondation du monde, et qu'il nous a choisis, c'est Dieu nous a prédestinés. Et puisqu'il nous a prédestinés, il nous a prédestinés certainement à quoi voyez très très bien. Un véritable fils de Dieu, un élu de Dieu il est censé pouvoir être un saint. La sainteté appartient à un élu. Amen. Parce qu'il a été prédestiné à être saint. Amen. Lorsque tu es un élu de Dieu, la sainteté fait partie de ta vie. Peu importe la condition dans laquelle tu peux te trouver. Dans n'importe quel endroit où tu peux te trouver. Même si tu vis comme un cochon. Ou tu vis comme un, un pauvre. Ou je ne sais pas comme n'importe quoi. Regardez ceci. Parce qu'étant connu l'enfance par Dieu, Amen. Dieu étant connu, effectivement, il t'a choisi, il t'a prédestiné, il t'a besoin à quoi? Parce qu'un fils, un élu qui est connu de Dieu, il est appelé à être un saint. C'est-à-dire que Dieu l'a appelé pour qu'il soit un saint, c'est-à-dire prédestiné à ce qu'il soit saint. Et maintenant, pour que cela puisse se manifester, puisque Dieu le savait que de l'a planète pour être saint, vous vivez comme étant des pauvres, n'est-ce pas vrai? Dans votre main comme étant des chiens, votre vie est une vie impure. Et puisque tu as été prédestiné par Dieu à être un saint, qu'est-ce que Dieu va faire en fait Ce que ce Dieu va prendre des moyens. Il fera en sorte que toi tu as un, un fils de Dieu. Une fille de Dieu. étant dans la cochonnerie. Ce Dieu va faire en sorte que puisque tu es prédestiné à cela, d'abord la parole de Dieu vient pour toi. Prêtez attention, s'il vous plaît, frère. La parole de Dieu vient vers toi, tu reconnais ces dieux en question. Amen. Quand tu reconnais ces Dieu maintenant, lui Amen. qui t'a prédestiné, il va te conduire. Amen. Alors pour que tu sois saint, Dieu doit pouvoir le moyen. Tu es en vue, toi, d'avance. Il a prouvé d'abord pour les sacrifices à Golgotha. Amen. Maintenant, là, on ceci. Tout un chacun de nous, c'est vrai, accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Mais je voudrais que vous prétiez attention à ceci. C'est comme dans ce message du temps du soir. Tous se réclament d'avoir cru au message du temps du soir. N'est-ce pas vrai Prêtez bien attention à ça. Mais regardez bien ceci. Si vous remarquez très bien, dans ce message, il y a beaucoup de variations. Beaucoup de différences dans les enseignements des uns comme des autres, toujours, se basant sur le même prophète, et même quand ils prennent aussi même les Saintes Écritures, et comme vous pouvez le remarquer aussi, si vous donnez la même Bible à un catholique, il va vous lire Matthieu chapitre 28, ce qui est écrit, n'est-ce pas vrai Et qu'est-ce qu'il va vous dire effectivement, en lisant Matthieu chapitre 28 et même, il peut même prendre aussi acte des apôtres, il va rester sur quoi Sous le baptême trinitaire, le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous suivez Malgré qu'il a la même Bible, il lit les mêmes Écritures. Qu'est-ce qui se passe En fait, il est en train de lire avec en fait la pensée doctrinale. Il ne lit pas, effectivement, les Saintes Écritures avec la pensée de Dieu, en réalité, mais il les lit avec la pensée doctrinale. Et c'est comme cela aussi, dans ce message du temps du soir. chacun y a eu en fait des enseignements tout à fait particuliers, et quand il prend même la Bible, même les brochures, il va le lire avec toujours ce pensée doctrinale qui Prenons un exemple. Vous savez que dans ce message, il y en a de ceux qui parlent de la doctrine de la grâce ici, de ceci, de cela, vous connaissez cela. Vous connaissez cela, non? Oui. Donc chacun a une façon de pouvoir voir et de quelle manière il dirige effectivement aussi les gens dans, dans les enseignements dans lesquels il croit en réalité. Pour les uns, aujourd'hui tu es un croyant, tu peux y aller dans une nuit, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. De toutes les façons. Puisque pour Satan, parce que tu as cru au Seigneur, Seigneur tu es sauvé, tu ne peux pas te perdre. Tu peux venir le dimanche à l'Assemblée, la semaine dans une boîte de nuit, travailler, je ne sais pas moi, dans la porcherie, je ne sais rien, des choses que je ne peux pas nommer ici. Mais, après ce qu'ils peuvent te dire, effectivement, que puisque tu as cru au Seigneur, alors, alors tu es réellement sauvé, tu peux vivre comme tu le veux, tout va très bien. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon, il n'y a pas de problème. Et, et puisque Dieu sauve, une fois sauvé, tu ne seras jamais perdu ainsi de suite. Alors il y a cette direction aussi. C'est vrai, non Il y a encore notre direction aussi qui va dans un sens aussi, dans un autre aussi. C'est comme ceux qui peuvent aussi dire que nous avons tous cru au Seigneur Jésus-Christ et nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Je voudrais que vous prestiez attention pour l'amour de Dieu, frère. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans détail. Quand vous observez, en fait, vous qui êtes assis ici, prenez un exemple l'église catholique ou protestante. Pourquoi, en fait, je ne parle pas de l'église catholique, mais de protestante, pentecôtiste et presbytérien. Pourquoi vous n'êtes pas dans une église presbytérienne ou pentecôtiste ce matin Et pourtant, le pentecôtiste et les presbytériens ont aussi accepté les exécutifs comme leur sauveur personnel. N'est-ce pas vrai Ils croient aussi, la même Bible que nous avons, ils l'ont vraiment accepté comme leur sauveur personnel. Puisqu'ils ont accepté le même Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas avec les pentecôtistes, ni les baptistes, ni les presbytériens? Où se situe la différence Mon frère et ma soeur, cet exemple je voulais donner pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir effectivement ce qui se passe avec un élu, élu de Dieu par rapport effectivement à tous les autres croyants un élu est différent des autres croyants parce que c'est d'abord quelqu'un que Dieu a connu d'avance et je vais encore vous rappeler une chose mes ben frères et, frère et sœurs. vous puissiez voir l'importance de cela si aujourd'hui sur la terre entière, dans le monde dans lequel nous sommes, l'évangile a quitté Israël. Et que l'évangile est venu parmi les nations, ce n'est pas pour les baptistes, les, pentes, les citans, non, c'est pour l'épouse de Christ. Amen. Et cette épouse dans les saints de qui ne en pas, il s'agit des élus. Amen. Donc, à cause des élus, l'évangile est venu dans les nations. La lumière est venue pas pour nation nations en soi, mais parce que parmi les nations, il y avait un peuple Amen. pour lequel effectivement la lumière devait venir. Amen. Et comme elle est venue parmi ce peuple-là, les autres en profitent aussi. Mm -hmm. hum. Je vais vous le prouver dans les saintes écritures. Vous savez cela, ce que la Bible dit. Car Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir un peuple qui à son nom. Mm -hmm. Il n'a pas jeté les regards parmi les nations pour choisir les nations, mais choisir un peuple qui porta son nom. Mm -hmm. Et c'est quand Dieu a trouvé le regard, effectivement, que la lumière a brillé pour les nations aussi. Et parmi ces nations, Dieu, Dieu cherchait quelque chose. Et cette ce chose que Dieu cherchait, c'était toi, mon frère. C'était toi, ma soeur. Et puisque Dieu savait que toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu t'y trouvais, il t'avait placé là-dedans, parce qu'il savait ce qui était nécessaire pour toi. Dieu a pourvu le moyen nécessaire. Regardez très bien, frère. Et comme nous l'avons parlé effectivement d'abord le salut venu par Jésus-Christ, comme tout le monde l'a accepté. Mais pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, il y a une différence entre toi et les pentecôtistes et les baptistes. Où cela se situe t Parce que c'est vrai, frère, nous sommes sanctifiés vraiment, effectivement, par le sang de jésus N'est-ce pas vrai N'est-ce pas vrai Tout celui qui croit. Mais regardez la différence qui se situe en réalité avec les élus par rapport aux croyants. C'est vrai, tout le monde s'apprend du Seigneur. Vous verrez bien, frère. Vous pas chez les pentecôtistes, vous des gens qui vivent une vie correcte. C'est vrai, ça. Je les baptiste, ils vivent une vie correcte. Alors, quelle est la différence entre ces hommes-là et les élus de Dieu Parce qu'ils sont dans la dénomination. Ils vivent une vie tellement aussi correcte. Il y a une très grande différence entre eux et les élus. Laquelle, mon frère et ma soeur parce que pour un élu, Dieu dit ceci si que nous sommes, regardez d'abord, quand je parle appelé à plein être saint, parfois on fait dire, mais il y a un invente, regardez bien dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 1 et dit Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère s'ostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, vous suivez, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ appelé à être saint. Amen. Amen. Et dans Romain aussi, il dit aussi la même chose. Je pense que dans Romain au chapitre 1, je sais plus très bien, c'est si cela. Dans Romain au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Je pense que cela aussi, il en a fait part aussi, mais je plus. Très bien, je, je crois que c'est dans Romain aussi, il en a fait part aussi. Mais comme nous le lirons peut-être beaucoup plus tard. Regardez très bien est ceci. Comme il dit tout à l'heure, en réalité. Donc, tout un, tous ceux-là qui sont aussi dans les dénominations, les gens se conforment effectivement, ils, ils veulent mener une vie sainte en réalité. Mais. En ce qui concerne les élus, ce sont ceux-là qui ont été appelés, effectivement, à être des saints. Parce que regardez très bien, même quand vous lisez dans les Saintes Écritures, dans Ephésiens ou dans dans Colossiens, ainsi de suite, cet homme des dieux parle pour montrer, effectivement, les saints dont il fait référence. Regardez très bien. ne vois dans Colossiens, ou dans Ephésiens, je pense, Colossiens, ou Ephésiens. D'abord, on va dire que c'est dans... Colossiens, chapitre 1, verset 1, il dit... Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Amen. Amen. Donc, vous remarquez très bien ceci, aux saints et aux fidèles frères qui sont en Christ et qui sont à Colosse. Donc, en Christ et qui sont à Colosse. Donc, quand on parle effectivement des saints, ce sont ceux qui sont en Christ. Amen. Vous suivez cela Amen. Les saints qui sont en Christ. Regardez ceci, frère. Et c'est vrai que dans les dénominations, nous trouvons aussi ces gens-là aussi qui se consacrent au Seigneur et qui veulent mener une vie pieuse et une vie sanctifiée aussi. C'est vrai. Mm -hmm. Mais quelle différence y a-t-il entre ces gens-là et vous, en fait, que Dieu appelle aussi saint Et comme l'Écriture le dit, rappeler à être saint et qui sont saints en Jésus-Christ. Au frère et ma soeur, voilà comment les choses se présentent. Peu importe même comme le monde le démontre, si on arrive à un certain moment, on mélange et on change même la parole de Dieu, on y introduit effectivement des choses pour que la confusion s'y mêle. Même dans la manière de pouvoir servir Dieu, même dans la manière de pouvoir être aussi saint, comme dans certaines églises, effectivement, il y a une manière de pouvoir dire bon, voilà, nous devons être, euh, faire notre jeûne tous les vendredis, j'en sais rien, ou bien faire la marche, pèlerinage, jusqu'à à tel endroit comme ça, on, on, est, on est sanctifié tout le temps. Il y a beaucoup de dons, des choses, effectivement, que chacun donne, tout ça, dans le message, effectivement, ainsi, ainsi, les suite. Il y a des dons, des crédos, même aussi dans le sein du message. Vous saviez cela oui, oui, oui, oui, oui, Mais, vous savez, frère, c'est ça le danger. Hein. Même dans le sein du message, il y a des dons et aussi des créneaux. Chacun, effectivement, il doit mettre l'accent sur ce que lui, il voit que. Ça, pour moi, c'est. Quand on fait comme ça, on est saint. C'est ça, non Comme on sait dénomination, <rire> en fait. mais pour un élu des dieux que Dieu a connu d'avance. Avant les temps anciens, puisqu'il est prédestiné à être saint, alors Dieu a pourvu un moyen tout à fait à lui. Ces moyens, c'est lequel Comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout se donne et tous croient et veulent se consacrer au Seigneur. Mais la différence, qu'a l'élu et celui-ci Qu'est-ce que la Bible dit Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il dit, dans Jean, je vais en lire avec toi, avec vous, pardon, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 15, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17, il dit, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Mon frère et ma soeur. Alors que les dénominations, effectivement, ils sont dans les crédos, c'est ça, ça, je Dieu pourvoit pour ses élus un moyen de sanctification permanent. Amen. Il ne sanctifie par ta vérité. Ta parole à toi est la vérité. Il s'agit de la parole de Dieu, véritable frère, qui te ramène toujours dans la voie de la sanctification. La prédication est apportée pour l'élu quand toi, en tant que fille de Dieu, Oh, c'est vrai, cela, mon frère et ma soeur. Dans les dénominations, ils disent qu'ils sont sains, ils croient en Jésus. C'est vrai. Mais vous trouverez quoi des filles avec des bijoux ici Leurs jambes sont dehors, ils ont des lèvres maquillées jusque là-bas, ils ont la tête remplie des bijoux. Et quand la prédication est apportée pour cela, ils s'en manquent, effectivement. Ils sont fascinent à cela. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, quand l'évangile sort, il dit, ma soeur, tu dois te laver les visages Il n'y pas de révolte en toi. Seigneur, gloire à toi. Amen. Pourquoi tu l'acceptes, toi Dieu s'arrête d'être sain, sain. Il a placé sur ton chemin Amen. des éléments nécessaires pour toi. Qu'est-ce que Dieu fait, en fait Lorsque même il y a des faux enseignements, des fausses doctrines, Dieu suscite des prédicateurs. Amen. Mais des vrais prédicateurs, Amen. pourquoi mon frère Pour toi, l'élu. Il est nécessaire, frère, sur ton chemin à toi. Les choses peuvent venir effectivement, prêter, prêter, cest pour te ramener à être égaré. Mais puisque Dieu qui t'a connu, toi, il t'a prédestiné à devenir dans la vérité, Amen. il va susciter le prédicateur. Amen. Amen. Amen. Oui. Amen. Mon frère et ma soeur, un élu ne sera jamais séduit. Amen. Amen. Pourquoi, frère Parce que depuis les temps anciens l'avait connu, il l'a prédestiné. Amen. Tu peux être entraîné à gauche, être entraîné à droite, Amen. mais Dieu enverra leur Amen. Vous savez ce que le Seigneur dit Dans Luc, je pense. Je pense c'est Luc, je pense. Marc 13, il dit ceci. Priez pour Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y en a point eu de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a crié jusqu'à présent, et qui n'y en aura jamais. La sœur dit, et si le Seigneur n'avait abégé ces jours, personne ne serait sauvé mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, prêtez attention, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Vous suivez Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il si était possible. Soyez donc sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Il est dit, mais certainement, il viendra, mon frère et ma soeur. Sur la terre entière, certainement, il y a un déploiement aussi important, comme vous le savez, observez très bien ceci. Oui, pendant des années, pendant des années, effectivement, tout était en ténébreux. Et nous étions tous dans les systèmes aussi, embrigadés, quelque part, dans les différents endroits. Mais Dieu, qui t'avait connu d'avance, toi, mon frère, qui t'avait prédestiné, sachant que c'était un élu, il avait déjà. Vous savez ce que Dieu fait, effectivement Il te prend de l'endroit où tu te trouves. C'est lui qui t'a fait sortir. Amen. Jamais un prédicateur ne vous fera sortir. Amen. Non, frère. Si vous suivez un prédicateur, vous n'avez rien de Dieu en vous. Amen. Amen. Alléluia. C'est sûr et certain, frère. Amen. Un élu de Dieu, c'est une âme qui appartient au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous montre cela clairement, en disant, mes brebis entendront ma foi. Amen. Un élu n'est pas conduit par un homme. Amen. Il y a une différence, mon frère et ma soeur, entre les prébis des églises et les prébis du Seigneur. Amen. Il y a une très grande différence. a le qui appartient au Seigneur, ce sont ceux-là qu'on appelle des élus. Amen. Il n'a jamais été dit, un prédicateur ou un prophète les fera sortir. Jamais Amen. Il dit, ils entendront ma voix. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « sortez du bien de mon peuple !» Frère et soeur un élu ne suivra jamais un homme, ne se confiera jamais dans un homme. Amen. Il a un homme certainement à qui il doit se confier, c'est celui qu'il a appelé. Amen. Amen. Et si c'est Dieu qui t'a appelé, frère, voyez le signe, c'est absolument important de prêter attention. Si c'est Dieu qui t'a appelé, toi mon frère, mm -hmm. toi ma soeur, ça c'est une chose, bien, et même, frère et soeur, que votre destination est l'éternité. Il faut d'abord qu'il y, qu y ait un départ. Aussi vrai entre toi et Dieu. Parce qu'il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné aussi. À quoi? La Bible dit être semblable à l'image de ton fils, de son fils. Ce qui veut dire que toi, mon père, toi, ma soeur, tu n'échoueras jamais. Amen. Tu ne pourras jamais échouer. Parce que déjà, Dieu qui t'a appelé. Mais remarquez, frère! C'est sûr et certain, nous l'entendons en réalité, chacun de nous doit se positionner. Et quand on entend effectivement une parole comme celle que nous entendons, on crie « Gloire à Dieu, je suis l'élu ». En fait, un élu montre par sa nature, par ce qu'il est, frères et sœurs. Ce pas possible que tu me dises que tu es un élu, parce que tu as entendu sa de tes oreilles, effectivement, et que tu continues toujours à mener une vie de cochon. Non, ce n'est pas possible, ça. Parce que Dieu t'a prédestiné à être saint. Tous les jours, en fait, tu fais à ce que ta vie à toi est conforme à ces choses. Pourquoi Parce que Dieu a placé la sainteté en toi. C'est une soif que ton âme a besoin. D'être saint, je veux être saint, mais dans la présence, je veux la présence du Seigneur. Ce n'est pas toi, c'est la chose que Dieu a placée en toi. Parce que tu as été prédestiné pour cela. Vous savez, j'ai toujours été critiqué par les prédicateurs du message. Je sais que je ne suis pas aimé, je ne cherche pas à être aimé par les hommes. Vous regardez très bien, je l'avais toujours dit, depuis longtemps, qui dit, ce message du temps du soir ne fait jamais de vous l'épouse de Christ. On a crié, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Le message ne peut pas faire de toi l'épouse. L'épouse a toujours été l'épouse de bouillée comme m'a Que Quelqu'un ne savait plus qui elle était. Mm -hmm. Le message est venu pour l'éclairer. C'est pourquoi on ne peut pas penser à un frère. Crois, fais comme moi, j'ai dit non. S'il était un fils de Dieu, prêche la parole. Amen. Il faut simplement prêcher la parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un prophète Amen. Et c'est pourquoi tous ces prédicateurs ils sont dans l'erreur. Ils ont donné aux hommes, les prophètes a dit, les prophètes a dit, ils sont des faux prophètes. C'est vrai, frère, Amen. ils ont détruit les hommes. On a tourné les hommes ils ont emmené vers l'homme. Mais c'est pas William Allen qui fait des miracles, mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Non, vous avez détruit les hommes, et ça c'est vrai, ça. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Tout ça, c'est l'idolâtrie pure et simple. Mais un fils de Dieu, frère les signes de frère, un fils de Dieu, l'élu de Dieu, frère. Quand il a un fils stade, Dieu n'est plus là. Mmh. Amen. Ce serait certain. Mmh. Mais oui, frère. Puisque tu as été prédestiné à être saint. N'est-ce pas vrai? Amen. Dieu vient. C'est toujours ce Dieu-là qui t'a connu. Qui vient lui-même te chercher toi. Il te dit, sors de cet endroit. Et qu'est-ce qu'il fait Si lui te fait sortir, il doit te conduire. Amen. Ah oui, c'est la vérité. J'ai toujours dit à chacun de vous, dire, frère, ne venez pas ici parce que mon père, mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma mère, mon mari, viens. Mm -hmm. Parce qu'un jour, vous partirez d'ici. Vous mm -hmm. trouvez du mal, effectivement, le frère Léonard, et c'est sûr et certain. Mais quand Dieu vous a convaincu, parce qu'il faut que Dieu vous conduise, Amen. quand Dieu vous a convaincu, frère, on peut tout dire. c'est toujours. Amen. Amen. On peut même vous dire à l'extérieur pendant un temps. Quand c'est Dieu la vie, dit, mais me souviens-toi. Ce que moi j'étais dit, j'ai montré. Amen. Tu seras ramené. Pas un homme, Amen. mais à Dieu. Mon frère et ma soeur, la conduite d'un fils de Dieu et d'une fille de Dieu, ce n'est pas un homme qui le conduit. C'est toujours Dieu qui le conduit. Amen. Alors quand Dieu te <rire> conduit, c'est dans la sainteté. Amen. La nature d'un fils de Dieu... Rien n'est lui de Dieu, frère, Là vont vivre de quoi je pas, je dis, frère, ne fabrique pas la douceur. Mm -hmm. Non, non, non, non, non, parce que ces choses-là, mon frère, et ma soeur. Vous savez, est-ce qu'un homme, pardonnez-moi l'expression, mais un homme peut fabriquer, il faut, faut dire, je vais fabriquer la sémence. Vous, les grandes personnes, vous comprenez Même si je prends Josias, mon ami, les petits. Vous comprenez Je dois grandir, hein? mais c'est en lui. Mm -hmm. On va pas lui oh Josias à l'hôpital, prenez les grosses seringues, enfoncez la Josias. C'est nécessaire. Vous perdez votre temps. Parce que Josias, c'est un homme. Et ça, c'est en lui. Au plus, il grandit, au plus, il devient un Et sa nature, le montre aussi. Si vous voyez Josias commencer à peindre ses lèvres avec des choses, avec des poupées, oh, pardonnez-moi, pas Josias, non... Quelqu'un d'autre, pardonnez-moi. Notre Joseph, il est très bon. Amen. Que Dieu soit béni. Je parle d'un certain, je ne sais plus, un autre. Pas ce c'est pas bon, un autre. Hein? Un bébé comme ça, vous hein? Vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que déjà dans sa nature, vous voyez ce qu'il aspire. Parce que cela est placé en lui. C'est comme cela avec un fils de Dieu. Un élu de Dieu un fils de Dieu, parce que Dieu l'a connu certainement d'avance, alors il a prédestiné à, à pouvoir être aussi saint en réalité. C'est-à-dire que tout en lui puisse crier saint, saint, saint l'éternel. Et pour qu'il puisse atteindre à ce stade-là, effectivement, Dieu veille dans sa marche. Si quelque part, effectivement, une force dont il a un faux enseignement lui a été donné, qu'il si à un on était coulé quelque part, il va arriver un moment où Dieu va venir te saisir toi. Il va te faire sortir, effectivement. Quand il te fait sortir, qu'est-ce qu'il fera, frère et soeur Il va lui-même te conduire à l'endroit où lui, Amen. il a placé la pure parole pour Amen. toi, qui doit te sanctifier. Et quand tu as il a dit, mais Seigneur, ça, ça correspond avec mon âme. Amen. Amen. Mais toi, tu ne le savais pas. Lui, il le savait. Amen. Il te fait sortir. Il te fait marcher. Là, ici, tu étais... Non, c'est pas ici. Là, non, ce n'est pas encore ici. Là, ce n'est pas encore ici. Là, ce n'est pas encore ici. Et puis ici, il dit Seigneur, c'est quand même bizarre. Amen. Il dit C'est quand même bizarre. C'est pourquoi je veux que vous compreniez ceci. Un prédicateur, grand soit-il, bon soit-il, c'est il ne peut pas recevoir l'honneur et la gloire qui revient à Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Pourquoi, mon frère et ma soeur Parce que cet instrument-là, Dieu l'a passé pour toi. En fait que toi, mon frère, en fait que toi, ma soeur, tu entends ce que ton père à toi déjà prédécié depuis les temps anciens. Alors, qu'est-ce qui se passe Effectivement, lui qui savait que tu avais besoin de cela, il a suscité des hommes pour cela. En fait, c'est lui en réalité, pas l'homme, mais lui au travers de l'homme qui te nourrit toi. Vous saviez cela Je vais vous le montrer dans les Sainte-Écriture. Ézéchiel au chapitre 33. D'abord, nous pouvons lire Jérémie chapitre 3. Elle est très bien. Jérémie chapitre 3. Verset 14, il dit Révenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Amen. Verset 15, dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur Amen. et ils vous pèteront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Vous suivez cela Amen. Frères et sœurs, s'il y a une vraie vie de l'éternel, mm. il doit y avoir aussi un berger quelque part. Amen. C'est pourquoi être un berger, frère, ce n'est pas quelque chose qu'on se fabrique mm. Il dit, bah, parce que je ne suis pas d'accord avec un tel frère, je sors, j'ouvre l'église quelque part. Alors, frère, vous pouvez le faire, même, même 10 millions. C'est une œuvre, vous un néant. Ça peut être des grandes assemblées, des grandes cathédrales. Frère, ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. Amen. Dieu dit, moi, je vous donnerai. Amen. Et Amen. Il y a une différence entre ce que Dieu donne et ce que vous, vous vous donnez. Amen. Un élu de Dieu ne se donne pas, il attend que Amen. Dieu le conduise. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont Fils de Dieu. Amen. Vous savez, ils ont cette civilité de la conduite de Dieu. Alors il dit, oui, je vous donnerai, moi l'éternel, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront. écoutez bien, ils vous paîtront. j'ai remis un chapitre 3, je pense, Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Amen. Parce que Dieu sait ce qui est important pour ces âmes là que lui-même a prédestiné. Ainsi donc, quand vous vous trouvez dans un endroit que Dieu, lui, il vous a placé, qu'est-ce qui se passe effectivement Alors, nous sommes comme, comme Pierre, vous vous souvenez, Pierre, non Pierre, effectivement, dans Jean chapitre 6, nous par la fois passé ici, Pierre et les autres, effectivement, alors que le Seigneur Jésus parlait, il y avait beaucoup de disciples qui étaient joints aussi à lui et qui marchaient avec lui pendant un certain temps. Et puis il dit Celui qui mange ma chaîne et boit mon sang n'aura pas la vie éternelle. Il dit Cet homme a commencé à dérailler. Dieu, notre Seigneur, suscite parfois des choses comme ça. Il faut qu'il y ait des secousses en cet Il faut que les tristes se manifestent. Parce que Dieu veut s'occuper de ses élus, de ses propres enfants en lui. Alors, ça a été un choc. Il dit Non, ce pas possible. Cet homme, il devient un vampire. On doit s'en aller, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé Et alors, à ce moment-là, le Seigneur se tourne vers le culte là. Il dit, mais, pourquoi vous, vous ne connaissez pas non plus Vous savez vous encore Et puis, Pierre qui répond, il dit, mais, ô oh Seigneur, à qui il n'y a d'autres qu'à toi Vers qui veux-tu que nous nous puissions aller Parce que nous, ici, nous avons cru et reconnu que c'est des toi qui viennent, les paroles de la vie éternelle cet homme se trouvait là, il regardait, il écoutait. Son âme avait trouvé le recours. Parce qu'il était à l'endroit, effectivement, que Dieu voulait qu'il soit. Et puis il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les Qu'est-ce qui se passe, effectivement? Ton âme reçoit la chose que Dieu voulait que tu reçoives. Pourquoi? Pour sa croissance. Parce que nous sommes appelés à pouvoir grandir est Ézéchiel chapitre 34, regardez très bien. Il dit, je donnerai des bêtises sur mon cœur. Ézéchiel chapitre 34, il nous dit. Au <coughs> verset. Au verset. verset, verset... Verset. Uh -huh. Uh -huh. verset 10, je pense. Ézéchiel 34, verset 10, nous lisons. Écoutez la parole de l'Éternel. <coughs> Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brébis d'entre leurs mains et ils ne se péteront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes, mes brebis de bouche et ne seront plus pour eux nos proies. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoutez bien, verset 11. dit Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, et passe. Ainsi, je ferai la, la revue de mes brebis et je les recueillerai de tout le lieu où ils ont été dispersés, au yeux du nuage et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple. Je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur, mon mon sur le montagne d'Israël, le long de ruisseaux et de les tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et là, demain, sera sur la montagne d'Israël et d'Israël. Là, elles, restent, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront aussi des rapaturas sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Amen. Amen. Amen. Il dit c'est moi qui le ferai. Amen. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas les là ce qui vous conduit. Il ne s'agit pas de lui ici. Dieu dit, mais c'est moi l'éternel. C'est ça la différence que nous devons remarquer, frère. Parce que quand c'est un homme que Dieu lui-même a choisi, et qu'il a placé pour lui, Dieu est dans cet homme. Amen. Amen. Je répète encore, quand c'est un homme que Dieu a choisi pour son peuple, Dieu est dans cet homme. Amen. Amen. Il a dit, je vous donnerai les bébés selon mon cœur. Et ici, il dit, je vous péterai moi-même. Ça veut dire qu'on frère et ma soeur C'est que quand quelqu'un part il y a du trouble à un endroit, on ne sait plus très bien quoi faire. Dieu ressuscitera des hommes. C'est sûr et certain. Il y aura toujours une fontaine. Où l'eau limpide devra couler. Parce qu'un élu a besoin de se tourner. Puisqu'il y a des élus sur la terre, mon frère et ma soeur, il doit y avoir une fontaine Amen. où la pure parole de Dieu doit être donnée. Pour que le peuple de Dieu puisse arriver à pouvoir s'abreuver et se trouver effectivement, une... certainement Dieu, il tient toujours à ses promesses. Amen. Dieu tient toujours à sa parole et cela il a dit aussi dans le livre de Jean chapitre 10, nous lisons avec vous aussi, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ici. Verset 25, je crois, c'est cela. Jean 10, verset 25, il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai fait au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Amen. Amen. Je veux que vous puissiez comprendre quand il parle ainsi des brebis, il s'agit des élus. Amen. Ah oui, mon frère et ma soeur. Il dit, mais elles connaissent leur propre voix, Frère et sœurs. il n'y a aucun homme, cette terre, effectivement qui peut séduire un élu de Dieu. Ben Peu importe effectivement la, la taille, la grandeur qu'il peut avoir. Les élus seraient séduits si cela était possible. Mais ce n'est pas possible. Amen. Parce que Dieu les a prédestinés à pouvoir être des, plus que vainqueurs, Amen. de avoir la victoire dans tous les domaines. Parce que pourquoi, frère Dieu veillera toujours sur eux. Avant la fondation du monde, Dieu les connaissait. Il dit et ainsi donc comme des élus de Dieu saints. Ça veut dire que pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, la sainteté fait partie de ta propre vie. Amen. Même Amen. si tu menais une vie de cochon, mm -hmm. Dieu te prendra, te placera dans une position dès que la parole de Dieu te soit portée, mm -hmm. que ta vie soit changée. Amen. Que tu remarques, non, cette vie que j'aimais est une vie de cochon. C'est pas une vie Et elle est immonde. Parce que la parole de Dieu, quand tu es prêché, frère, sanctifie la parole de vérité. Amen. Elle est censée le sanctifier. S'il y a des choses auxquelles tu t'as croisé qui étaient tellement si bonnes pour toi, parce que tu as fait ainsi, aussi, quand la, périteur, la parole de Dieu prêchée, la vérité de prêchée, elle pénètre ton âme à toi. Amen. Mon frère et ma soeur, en tant que Dieu de Dieu, tu chantes Amen. Amen. Amen. On ne reviendra pas toujours, euh, Ça change, frère change, frère change, change, ça change. Non. La résistance n'est pas dans un élu de Dieu. Amen. Parce que Dieu a placé des choses tellement que quand la parole vient, elle pénètre. Amen. Les brebis entendront ma voix. Elles vont résister. Non. Elles me suivent. Quand elles entendent ma voix, ils disent, sortez Frère et soeurs. C'est ça l'objectif de ces messages du temps du soir. William Branham a été ramené à Pétain pour apporter l'évangile les... a fait, fait que le cœur, que chaque croyant sur la terre a été le fils de Dieu, reconnaisse son Messie. Mais les prédicateurs ne nous ont pas présenté les Messie, ils ont présenté William Branham. Tous ces prédicateurs sont des idolâtres. Amen. Amen. Amen. C'est vrai ça. Ça fait mal. Hein. Mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai toujours dit cela. Amen. Tous les Branhamistes, alors tous les Branhamistes sont des idolâtres. Amen. Il n'y a aucun Branhamiste qui partira à l'enlèvement. Non, frère. Amen. Les Branhamistes ne partiront pas dans l'enlèvement. Je voulais qu'ils viennent me le prouver les Saintes Écritures. Mmh. Moi, je peux le prouver dans les Saintes Écritures ne peuvent pas dire à leur qu'un fils de Dieu a été lavé, un chrétien mmh. croyant. Amen. Qui a reçu qui Christ dans sa mmh. vie. Amen. Qui a cru la parole de Dieu, restauré, mmh. frère. A été ramé à la du Christ. Mmh. Celui-là s'est ce enlevé. Pas un bradamiste. Mmh. Amen. Voilà Amen. pourquoi, frère. Dieu est tellement hérité, mon frère. Mm. On tue les hommes. Où oui, il y a pas bonhomme a dit, oui, bonhomme a dit. Mon pauvre frère, madame n'a jamais rien dit. Mm. Mm. Frère. Amen. Amen. Amen. Amen. Oui, a madame n'a jamais rien dit, frère. Mm. La Bible, vous avez compris, mais ce message qui t'a été donné, mm. ce n'est pas le message de Bonhomme. Non. Amen. Frère, on a détruit un précieux frère. Mm. En oui. temps, oh, vous avez le message dans telle brochure, on n'a pas besoin de ça. Mm. On a besoin de ce que le Saint-Esprit a dit au travers de sa bouche c'est cet homme de Dieu. Amen. Et quand nous recevons, la lumière brille. Amen. Alors, puissons l'évangélisme du royaume. Un élu de Dieu, frère, est un homme et une femme, frère, qui a été touché par la parole. Il ne suit pas les hommes. C'est sûr et certain, frère. Voilà pourquoi quand beaucoup de déviations arrivent, Dieu envoie toujours la lumière. C'est sûr et certain. Mm. Ils sont toujours très peu nombreux, les élus, très très peu nombreux. Mais pour eux, le Seigneur veille. Amen. Il dit, si vous remarquez très bien, il dit, mais ils ne, ne périront jamais. C'est sûr et certain. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. C'est sûr, et c'est lui, nul ne les ravira de ma main. Vous savez cela, pour que vous puissiez comprendre ce chose, en fait que vous sachiez pourquoi il est tellement si important. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur, oh, et vous savez, on parlait de celui-là, frère, on n'en a rien à faire. Pour toi, mon frère et ma soeur, de comprendre l'importance que Dieu attache pour que toi, tu t'attaches à lui. Amen. Que tu vives rien que pour lui, Amen. en ne pensant qu'à lui, effectivement. Amen. Parce que c'est dans cet homme-là que Dieu a la liberté de pouvoir Amen. agir en toi. Ce n'est pas la religion que Dieu veut que tu puisses recevoir. Un élu n'a pas besoin de la religion. Il a besoin de la vie, en fait. Un élu n'a pas besoin de cours, en fait. Non, il a besoin de la parole de Dieu qui les transforme. Il n'est pas toujours là. Oh, vous savez, en 1814, oh là là là là là. quand j'ai cru en Dieu, oh là là là là là. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Non, non, non, non. En 1814, là-bas, quand nous étions frère, bon, certainement, c'est vrai, mais ah, en 1814, Dieu a fait. Bon, maintenant, nous sommes en 2011. Alors, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que tu me montres toujours ces dieux de 1814. Frère, moi je vais ces dieux dans la vie. Il est le même hier, yeah, aujourd'hui éternellement. Réveillez-vous, mon frère, madame. Amen. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Amen. Il est du présent. Amen. Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, avance avec ces dieux, frère. Amen. Il ne s'accroche pas à 1814. Oh, moi, quand j'étais là, j'ai vu, frère, on a C'est bien cela. C'est une bonne expérience pour tes ciments. Mais maintenant, tu dois grandir dans cette chose là Amen. Où en sommes-nous aujourd'hui? <rire> Vous savez, l'élu a besoin d'être conduit. Amen. Pas par l'histoire, mais Amen. par la réalité. Amen. Les enfants d'Israël n'étaient pas conduits par l'histoire, mais dans la réalité. Amen. Ils avançaient certainement. C'est sûr, non? Devant être sûr que nous avançons aussi. Avec ses dieux réalité. Il dit, Oh, tout ce que le Père m'a donné. Vous savez, vous savez cela, s'il ce a dit mm -hmm. Jean 6. Je vous prendrai un peu de temps aujourd'hui. Hein? Mm -hmm. Alors, vous me supporterez quand même un tout petit peu. Jean chapitre 6. <rire> il dit, Oui. Verset 35. Il dit, Jésus leur dit Je suis le pain de vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point, tout ce que le Père me donne viendra à moi, Amen. et je ne mettrai pas dehors celui qui, qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh la volonté du Père qui m'a envoyé, ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. « Avantez celui qui m'a envoyé c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, et je le citerai le déri, au dernier jour. Amen. Amen. »« Donc il dit, il dit, Que je ne perds rien de ce que le Père m'a donné. » Vous suivez cela Amen. Et si vous remarquez très bien, toujours au chapitre 6, verset 45, il dit, d'abord, je le dis encore ici, verset suivant d'abord. « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc dit-il, je suis descendu du ciel Jésus lui a répondu, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé les latis. Vous suivez cela Et je les ressusciterai effectivement au dernier jour. Vous avez remarqué cela Maintenant le verset suivant dit il est écrit donc dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père, vous suivez cela, a reçu son enseignement, vient en moi. Quand est-ce que toi, tu as entendu le Père et reçu son enseignement? Vous voyez, mon frère et ma soeur, ce n'est pas un jeu en fait, l'évangile. Ce n'est pas une histoire où on peut dire, bon... On va à l'assemblée Scarbet parce qu'on veut former un, un rassemblement dans lequel vous commencez à jacasser. Ah, bah, bah, bah, bah. « est-ce que vous voyez Est-ce que vous essayez ?» Tout le temps, vous êtes assis là simplement pour voir des erreurs et des fautes. Mais frère, mais c'est cela. Ah, vous voyez comment la cravate du frère est travaillée. Et puis, vous savez, le frère a, fait. Le frère a dit « Toujours rien que ça. » C'est ça le but de votre rassemblement C'est que quelque part, nous n'avons pas saisi, frère. Il y a quelque chose qui nous a échappé quelque part. Si c'est comme cela que nous devons, alors il faudra retourner à la pas Sur les pentecôtistes, sur les baptistes, on va, on chante, et puis bon, on fait seulement se mettre dans les vêtements du dimanche, et puis à ce moment-là, on sort, c'est tout. Et puis on attend dimanche prochain, ainsi les suites, Frère, ici non, ici non. En ce qui concerne les choses de Dieu, ah oh, oui, frère. Il doit y avoir une crainte d'abord pour nous dans nos rassemblements. Et même pour pouvoir se tenir ici. C'est l'habité, non C'est le message du temps du soir, frère. Je ne sais pas comment les prédicateurs le voient. Mais il nous a été clairement démonté dans le message du temps du soir. Parce que souvent, on pense qu'on est plus docteur que les pentecotistes et c'est les prophètes, non Si quelqu'un n'a pas eu la même expérience. Qui n'a pas rencontré le Seigneur comme Moïse dans les bouchons ardent, il ne peut même pas se du haut de la chair. Et dit Je veux prêcher la parole. Non, parce que pour prêcher la parole, dit Dieu. Qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut d'abord l'avoir reçu. Vous savez, quand on arrive à ce point-là, on commence à devenir écrit. Ça c'est sert à rien d'être écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est dans les brochures que vous avez, non c'est dans les brochures, non Amen. Maintenant je cite les prophètes, vous dites pas même. Vous dites, hein. C'est dans les brochures. Où le prophète dit, il dit, c'est tellement sérieux. Et aussi un danger pour un homme. C'est que les démons s'éteignent. Je vais vous prêcher la parole de Dieu. S'il n'a pas eu d'expérience avec Dieu. Amen. Mais combien en avons-nous pas Et quand quand il, quand vous les avez, ils vous en crée des problèmes. Je vais prêcher, je vais prêcher, je vais prêcher. Même si je mais mon frère à moi, on dit, mais regarde d'abord, donne-toi le droit au Seigneur. Non, le frère n'est pas bon. Frère, moi, pour moi, vous pouvez prêcher l'évangile. Hein? Mm. Mais oui, Dieu voulait prêcher. Allez-y, prêcher. Ils ont la démarche qui pique là. Je vais prêcher, je vais prêcher. J'ai toujours dit ceci, frère et soeur. J'ai dit à beaucoup de frères, j'ai dit, à... dit, cette assemblée que vous voyez ici, ce ne sont pas des bébés. Mm. C'est vrai ou pas? Amen. Vous savez faire la différence quand c'est la parole de Dieu ou pas? J'ai dit, que je ne prenez pas pour les bébés, je suis prédicateur, ils mm. Quand tu prêches que tu n'as rien de Dieu, est-ce que je mens? Vous le savez, frère et ça? C'est pas moi qui l'a dit, frère qui dit. mais le peuple lui-même il entend. Mm -hmm. C'est un peu temps ce qu'il a dit, mais tout celui qui ont entendu le père, il viendra à moi. Amen. Dieu veille sur ses propres élus, mon frère. Amen. Jamais, il dit, mais oui, le Père qui me les a donnés, il a dit, je ne dois perdre aucun Dieu, en Parce que leur âme est tellement sacrée. Dieu ce qui est plus important pour nous, en fait, tous, ce n'est pas de chercher un prédicateur. pas les de chercher le prédicateur c'est de chercher d'abord oh, un fils de dieu amen seigneur je veux être sûr de mon salut vous savez je vous l'ai dit ce matin supportez moi hein. je sais pas qu'est ce qui va se passer mais supportez moi vous savez ce que l'apôtre paul dit il dit je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part je cours non pas ce n'est pas que lui dit je vais prêcher je me sens là ça chatouille ici ça, ça chatouille là dedans dieu a donné les bombes il faut vous savez, je vous ai toujours monté mon témoignage à moi. Je savais que Dieu m'avait appelé. J'ai déjà l'expérience avec Dieu depuis ma jeunesse. J'ai grandi avec ça, je le savais. Mais jamais dans l'église où j'étais, vous allez voir les, têtes, les pasteurs, jamais. Tu vois, Dieu m'a appelé, j'ai vu le Seigneur, alors je dois prêcher, donne la chair. Jamais. Je n'ai demandé, demandé la chair. Je me plaisais à m'asseoir là. Vous savez, les tam tam-tams, j'ai joué. Tout ce que nous on peut faire dans une église, je l'ai fait. J'étais heureux de nettoyer les jours de tam-tam, de chanter. C'était là, là. Je, quand j'étais là avec les tam-tam, c'était tout mon cœur que je le faisais. Jamais j'ai montré même que, je, quand le pasteur était là, je passais pour dire. Ah, même si, vous très savez, très il y en a des ceux qui ne disent rien. Ce n'est pas qu'ils vont me dire, de, vous voyez que, vous savez, il là, il, il vous fait sentir que ça, ça brûle quelque part. Je sais ça. Oh, oh, oh, oh. Même si je n'avais pas dit, mais vous avez gagné. et ça, ça brûle parce qu'il faut il faut que j'étendais, il faut que je Je sais ça. Mmh. Moi, ce n'était pas important que je Vous savez ce qui se passait, moi Je venais à l'Assemblée, je cherchais, je lisais, rien du tout. Quand je sortais à l'université, j'ai à tout le monde. Mmh. Dans les rues, différents endroits. Mmh. J'ai annoncé la parole de Dieu à des hommes, oui, frère. Et j'ai prié tous les jours. Jamais je n'ai dit à l'Assemblée. Vous avez moi, j'aime Dieu. J'ai prié chez moi. Partout où je pas' Quand j'étais à l'Assemblée, c'est comme si... Mais j'aimais tellement Dieu. Je connaissais ces dieux. C'est ma vie en moi. Yeah. Nice. Je connais les hommes. Il faut me passer la chérie. Je sais cela quand ça... Même si on vient, on vient, est là, je vais, je vais, Je sens j'ai l'esprit de Dieu, frère. Amen. Amen. Je, sais, je sais discerner les choses. Et ça, c'est la vérité, ça. Quand Dieu agit en vous, L'importance, c'est dit, Seigneur, je te veux, je t'aime ce que je veux, Seigneur, que je sois là quelque part, là, vous savez, vous savez, c'est comme, c'est pour ça que dit, il faut pas, il faut jamais fabriquer une, une, une fausse humilité. Et, et Je vais je vais me cacher, non, non, je vais me cacher, mais il faut que tu vois. Je me cache pour ne pas, mais il faut que tu vois. Que je... Ça ne sert à rien. Si vraiment tu veux te cacher sincèrement, on le fait. Parce que Moïse, quand il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, il n'a pas dit, bon, je dis comme ça pour que tu saches, mais que tu me prennes. Non. Bon. Il était sincère. Amen. Dans les choses de Dieu, il faut voir. Alors cet homme dit, mais je fais tout, il dit, mais pour avoir parlé, il dit, mais je cours non pas comme à l'aventure, non pas comme à la Il dit, mais j'ai très durement mon corps. Il était conscient. Pourquoi Il dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas parce que vous prêchez que vous avez la, la garantie du salut. C'est ce que cet homme Dieu voulait aussi nous montrer dans ce message. Mais on n'a pas regardé cela. Hein? J'ai vu simplement que tu es un, un petit différent avec... Euh, wow! Je ne suis pas d'accord. Maintenant, voilà. Moi, j'ai compris maintenant, comme le prophète a dit, on ouvre un garage quelque part. On fabrique un, un bâton là. Ben, Alléluia! Maintenant, je suis prédicateur. C'est bien ça, pas de problème. On en a vu, on en verra encore beaucoup proliférer. Mais la question de pouvoir savoir, frère, Dieu n'est-il pas le Dieu de sa parole? Amen. On se pose la question, comment est-ce qu'une œuvre de Dieu commence? Amen. Hmm? C'est sûr et certain. Dieu doit toujours être l'auteur de ce qui peut être fait. Amen. Quand il commence, je suis certain. il doit arriver à pouvoir aussi achever. Et vous savez, non seulement le prophète, que Dieu lui bénisse, il a dit, j'ai eu une expérience extraordinaire, j'étais transporté au-delà du rideau. Vous vous souvenez Il dit, quand je suis arrivé là-bas, de l'autre côté du rideau, ouh il y avait beaucoup d'âmes hein, effectivement. Il y avait, avait l'ange qui était avec moi. Et je lui dis Mais qui sont tous ceux-là que je vois ici qui C'est tellement heureux de voir. Il dis, mais, dit Mais ce sont tous ceux-là qui sont venus à la fois hein, à cause de, de l'enseignement, effectivement, de ton ministère que tu as amené à Christ, effectivement. Il dit C'est vrai. Il dit Tout cela, il dit Mais oui. Alors, et pendant qu'il était la joie, dis, oh, là, je dis, <coughs> il dit Oh, l'ange lui dit Il dit Il a dit. Il toi, William Branham, tu seras jugé sur base de ce que toi tu as prêché à ces hommes. Mm -hmm. hey, hey. il ne s'attendait pas. Je serai jugé. Alors, qu'ils sont là, il dit, il dit, tu seras jugé. Mm -hmm. Je ne sais pas si tous les, si les frères, entendent ça, ou ils lisent ça bien parce qu'ils il lisent, ils passent. Non. Il dit, tu seras jugé. Sur quoi, mais sur la base de ce que tu as prêché à ces hommes Alors il dit est-ce que Paul sera jugé L'ange dit oui, certainement, Paul sera jugé. Est-ce que Pierre sera aussi jugé Il dit mais certainement, Pierre aussi sera jugé. Vous savez, je crois dans le livre de Jacques, je vais vous montrer cela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 plus sévèrement. Amen. Amen. C'est écrit. Alors maintenant, il pose la question, je le rappelle même si vous le savez, il dit, est-ce que tous ceux qui ont cru l'enseignement, la prédication, qui ont marché comme cet homme de Dieu, l'apôtre Paul a prêché, seront-ils agréés effectivement devant le Seigneur Alors il dit, mais si tous ceux-là qui ont cru réellement à ce que Paul avait prêché vont être acceptés et entrés dans l'éternité avec le Seigneur. William Branham se tient de vous et dit, le mien aussi entreront. Amen. Vous avez remarqué sur qui il s'est référé Il dit si tout ce que Paul et ont eu à pouvoir prêcher. Votre attention ici, s'il vous plaît. Ils seront agréés et qu'ils entreront aussi. Alors, le nez aussi entreront. Amen. Pourquoi donc, William Bradham mm. ah, Il répond en disant Amen. Parce que moi, William Bradham, mm. j'ai prêché comme Paul a prêché. Mm. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça que bon, les bradhamistes vont dire. Nous, nous disons que ce que le prophète a dit, mais c'est contraire au Saint écriture Parce que le prophète a dit, dites ce que disent les Ce n'était pas la pensée du prophète. Il n'avait pas dit que vous frères vous devez devenir des pères, okay? et que vous soyez là dans tel paragraphe. Branham a dit, dans tel paragraphe, Branham dit. Je le répète, il dit, ça c'est pas l'esprit de Christ. Amen. Non, non. Ça c'est simplement l'esprit de la tri qui amène les hommes vers les hommes. Et ça William Branham ne l'a jamais fait Mais il a dit Je prêchais comme Paul a prêché Je baptisais comme Paul a baptisé De quelle manière Paul l'a fait Paul a dit Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme Mais par une révélation Amen. William Branham aussi l'a reçu par révélation Amen. Et toi mon frère Et toi mon frère C'est pas répétition que tu fais C'est sûr ça William Branham dit non William a dit il a reçu la révélation Comme Paul a reçu la révélation c'est comme cela mon frère, chaque véritable prédicateur du message du temps du soir doit avoir une révélation. Amen. Pas une répétition, frère, mais une révélation. C'est pourquoi on ne pêche pas d'après les brochures, d'après la Bible. Amen. Amen. La même onction qui était sur William Madame, même révélation, Dieu nous la donne. Amen. Et quand nous avons apporté la part de Dieu, nous ouvrons les brochures, nous trouvons la même, la même chose. Amen. Même esprit. Amen. La révélation. Amen. C'est comme cela qu'effectivement que nous suivons réellement la parole de Dieu. Parce que c'est le même standard que Dieu a donné. Il demeure ce standard-là sur lequel nous, nous sommes alors un élu de Dieu. C'est pourquoi, dans un temps aussi ténébreux où l'Église catholique avait dit « Moi, je suis roi, je masqué je donne aux hommes ce que je veux », ils avaient oublié. Et le Dieu de la parole avait des élus sur la terre et qui devaient pouvoir. C'est ainsi que quand train tellement enfermé mm. Il a cité un leader quelque part. Amen. À cause des élus. Mm. Mm. N'oubliez jamais cela, frère. Même si le système s'élève pour enfermer, frère, si vous vous plaisez dans un système, il mm. n'y a rien de Dieu en vous. Mm. Beaucoup se dans des systèmes mm. sur la terre de l'essence. Mm. Mais très peu. Ce chaperon avec maille de filet. Autant de littères, il n'y en avait pas beaucoup. Et dans notre âge aussi. Alors que tout était mélangé, les pentecôtistes sont venus. Oh, le signe véritable du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Je vous donne un exemple. Les uns, oh, les temps des miracles sont passés, c'est à les des apôtres, ainsi les autres. Quelle confusion il y avait par les baptistes ici, les baptistes-là. Et parmi tout cela, mon frère et ma soeur, il y avait aussi des élus des dieux. Amen. Est-ce que les temps des médias sont passés Oui, les temps sont passés. Des semaines, au temps des apôtres. Ils étaient troublés. C'est sur certain, mmh. et certain cela. Oh, oui, oui, mais vous savez. Les prophètes, comme je disais, oh, le prophète s'est arrêté au temps des gens baptisés. Dieu ne suscite plus, effectivement. Alors, le peuple était dans une confusion. On ne savait pas tellement très bien. Mais il y avait des élus de Dieu, comme vous et moi, nous étions tous dans les églises dénominationnelles. Mais pour ton frère, pour, pour toi, ma soeur, Dieu a suscité un prophète. Amen. Amen. Mmh. Amen. Amen. Vous ne vous jamais poser la question Pour pouvoir savoir d'y c'est quand même pas possible que nous, nous puissions croire à ce message qui est contraire en fait aux enseignements de presque toutes les églises. Comment cela s'est fait-il Dieu a jeté le regard parmi les nations. Pour se choisir du milieu d'elle, un peuple qui porta son nom. Amen. Ce peuple, c'est son élu en fait. Amen. Oui. Lorsque la confusion vient, il a dit Mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la bande. Il envoie la parole pour que toi et moi nous entendions et que nous sortions, maintenant que nous nous positionnons dans les choses dans lesquelles le Seigneur avait déjà placé en nous depuis les temps anciens. Tu n'es pas devenu l'épouse parce que tu as cru au message du temps de soi. Tu as toujours été l'épouse, une partie de Christ. Mais le message t'a révélé qui tu étais. Il dit ici tu suivais les hommes parce que tu n'appartiens pas à un homme. Voilà ici tu devrais vivre Christ parce que tu appartiens à en Christ. Mmh. Et ton âme dit gloire à Dieu. Mmh. Voilà il dit quelque chose était dans mon âme qui n'était pas satisfait. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé en fait cette fontaine. Mmh. Et Dieu te prend et te place. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors vous savez maintenant, frères et soeur, que la Bible nous dit une chose que nous avons reçu quoi Pas un esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. est ce pas vrai Amen. Qui crie à nous à ma paix Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ah, Je bien. vous ai dit aujourd'hui, je vais vous prendre un peu de temps. Alors supportez-moi encore un tout petit peu. Alors regardez bien. Romains au chapitre 8.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 Et si l'esprit de celui qui a résisté de christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté de Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point rélevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, prêtez attention, sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être encore dans la crainte, dans la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Amen. Amen. C'est un élu qui peut être adopté. Amen. Vous le croyez Amen. C'est biblique de l'aimer, frère et ça. Mmh. Vous savez, frère, dans les scènes écritures, regardez, Romains au chapitre 12. Hébreu, pardon, Hébreu, je mm pense. -hmm. Mm -hmm. Hébreu. Hébreu, chapitre 12. Verset 22, il dit. Mais vous, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, prêtez attention, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux. Amen. Alors, vous savez, mon frère et ma soeur, Les prophètes. de quoi donc D'une prédication, chouette. qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, ou pourquoi le Saint-Esprit a été donné il donne une illustration tout à fait très particulière. Il dit, vous savez ce qui se passe. Votre attention, s'il vous plaît. Pour que vous puissiez comprendre. Nous avons reçu les de Dieu parce qu'il est très bien. dans Romain, il dit quoi Il y bien. Romain, chapitre 8. Ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît. Romain oui, il dit, verset 4, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de cité, si tu peux être encore dans la, dans la crête, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, écoutez bien, par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. Ce que nous sommes fils en vérité. Alors il explique ceci en disant, regardez très bien ceci. Il dit, en Israël, en fait, lorsqu'un père avait des fils, alors maintenant, il observait ses enfants comment ils se comportaient. Maintenant, il devait arriver à pouvoir avoir un héritier qui devait arriver à pouvoir être celui qui devait prendre possession aussi de toutes ces choses, effectivement, en gérer, en être ses lui oui, c'est en fait. Il devait regarder parmi tous ses enfants. Et l'enfant qui choisirait, qui correspondrait, effectivement, à ce que lui avait vu, c'est celui-là, qui, qui répond à cet exemple, effectivement, il le prenait en réalité. Et ce père, effectivement, devait adopter son propre fils. Et il devait le présenter, effectivement, à tous. Voici mon héritier. Son propre fils, c'était l'enfant qu'il avait choisi. Il a pris parmi tant d'autres, effectivement, et qui le présente, en réalité, comme étant le fils adopté. C'est lui qui... Qui aura la responsabilité de pouvoir gérer ainsi des suites. Alors à cela, le parallèle nous est montré ici, dans les Saintes Écritures. Je crois que c'est dans Marc. Marc, je pense que je ne le trouve pas, mais. Dans Luc Marc, je ne sais très bien. Matthieu, hein, Je pense que c'est cela. Lorsque le Seigneur prit ses disciples, il monta, peut-être Matthieu, je crois que mon frère, vous ne pouvez pas trouver cela. Il prit ses disciples et monta avec eux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Où bon Pierre dit Oh, il est bon. Matthieu 17. 17. Il est bon que nous soyons ici. Ainsi les suites. Merci, suite. mon oui. Matthieu 17, verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et lui, il les conduisit à l'écart sur une montagne haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage rempli, resplendit comme le soleil, et ses vêtements de vin blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je laisse ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, il y avait une lumi, lumière lumineuse couvrit. Et voici, se fit entendre une voix dans la nuée de sa parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. C'est sûr et certain, mon frère et ma sœur. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. En fait, à part, à terre. en réalité, ce sont des élus de Dieu, auxquels Dieu lui-même manifeste, en fait, aux yeux du monde, que ce sont ceux-là qui sont à moi. Ils m'appartiennent. Et sur cela que Dieu met réellement aussi sur son, son Et pose en fait sa marque et sa signature. Alors Dieu veille sur ces âmes-là. Et puisque Dieu le veille, effectivement, là de Jésus, il a fait en sorte, votre attention par mon Dieu Il a fait en sorte que lui-même, il a dit, je ne vous laisserai pas, en fait. Là. Je vous enverrai les consolateurs. L'esprit de vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous conduira dans toute la vérité. Si est derrière quelque part, le Saint-Esprit vous fera sortir. Amen. Il vous conduira là où se trouve la vérité, parce que vous êtes des durs. Vous appartenez à Dieu. La sanctification, la sainteté sera en fait votre pari, votre manière de voir. On ne fabriquera pas, vous savez, la sainteté, on ne fabrique pas, je vais adopter, parce que le message a dit, oh là là, faut pas faire comme ça. Frère, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est exactement comme le catholicisme ou le présbytérisme ou les pèlerins de la sainteté. Il faut qu'on fasse comme ça, parce que le message a dit, non, pas, en fait, le message te montre ce que tu, que tu dois être, ce qui doit sortir naturellement en toi. Les pharisiens, frères et sœurs, le pharisiens, étaient des hommes qu'on n'avait pas d'air sur un pharisien. Vous savez cela, non? Il s'est conformé. Moïse a dit, dit donc, les sabbats, on ne fait pas ceci, ceci, on le voyait, c'était des saints. Mais au-dedans, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Amen. Le Seigneur lui a dit, c'est pur de blanchi. Vous nettoyez au-dehors, vous voyez tellement de de oh quel saint! Il a donné le oh quel saint! Fait! Ils sont des élus de la ils ne sont pas les élus ils sont des tombeaux, des os, des morts, de ceci et de cela. Mais à l'extérieur. Mon frère et ma soeur, je veux que vous prêtiez attention à ceci. La Bible nous dit une chose merveilleuse pour la sainteté. Regardez très bien cela. Donc, Colossiens. Colossiens, chapitre 1. Regardez bien. Colossiens, chapitre 1, je vous dis, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous vivez cela? Ce que nous étions, en fait. Nos pensées étaient des pensées impures, pensant toujours au mal, et, si et cela... Et, et, vous savez, c'est cela, on en avec, avec votre attention, vous savez. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est là-dedans? Ça brûle pour dire toujours. C'est comme, comme des, des, des bonnes choses. On hein. parler du mal. Ça brûle là-dedans, tu veux. Et tu, tu sais, tu vois, vois, vois c'était lent de pouvoir toujours parler du mal. Parler, ça fait comme si ça fait une nature. toi. Si tu ne parles pas du mal de quelqu'un, ces jours-là, ton cœur n'est pas en paix. Ça brûle. Hein. On aime facilement embraser le feu quelque part. C'est ça, frère. Il faut, mon frère et ma soeur, que la langue soit contrôlée. Amen. Amen. Le Seigneur a dit une chose merveilleuse que son Seigneur soit béni. Ce n'est pas ce que moi je peux manger qui va me souiller, moi. C'est ce qui sort. Amen. Vous savez, on peut souiller un homme simplement par des chose qu'on peut parler de lui. Vous savez cela? C'est vrai. Mais rien qu'il ait fait d'entendre, ça te suit. Ton âme est tellement tissée, Et la personne qui dit tellement avec plaisir, parce que son âme d'abord dit, mais c'est l'abondance du corps que la bouche parle. Quand ton corps à toi est rempli des choses, aussi il monte, tu ne vois que ça. Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir avoir les pensées. Nous l'avons entendu. Au reste, frère, que tout ce qui est pur. Digne de loin. Ce qui est perdué, soit l'objet de vos pensées. Toujours penser droit, juste bon. Et un cœur droit, quand tu parles, il ne cherche pas, je veux parler ici, celui-là, celui-là, c'est celui là Non, non, non, non. Un fils de Dieu, frère à moi, un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne aussi facilement. Amen. Mmh. Et quand il pardonne, il oublie. Offrez le nom, tu exagères. N'est-ce pas qu'il traits été écrit, mais réglétez-vous dans le travail de miséricorde. Amen. On ne parle pas des soi-disant croyants. Amen. Parce qu'ils savent, savent, ils savent que votre père vous a donné cela. Amen. Amen. Moi, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je ne vais pas pardonner à mon frère. Je vais pardonner à ma soeur. Non, ce n'est pas croyant. Amen. <rire> Et vous savez, cela est automatique en toi. Tu es parti de toi-même toi en fait. Oui mais Seigneur, oui, parce que à ce moment, tu te faut pour pouvoir vouloir dire. Je ne veux pas, je vais faire quelque chose. Il me dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ta nature. Tu es bon. Hein? Jusqu'à ce que tu l'as dit, Seigneur, je, je, je pardonne. Quand tu dis, je pardonne. Vous l'avez expérimenté. Quand tu ne veux pas pardonner, tu souffres toi-même. Mais quand tu as pardonné, alléluia, gloire à Dieu, tu pardonné. Je suis libre, oui, parce que tu es un fils. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Tu ne peux pas ne pas pardonner. Ta nature n'est pas comme cela. Amen. Cette nature-là, elle est morte, effectivement. Et maintenant, il a fait quelque chose pour nous. Amen. Vrai, vous savez, nous étions rebelles dans nos pensées, ainsi de suite. Vous savez, vous avez vu, mon frère et ma soeur, ce sont mes péchés à moi, ma mauvaise vie à moi a fait que souffre comme ça la croix de Alors quand vous avez ça à l'esprit, vous savez, vous en êtes. Parce que vous l'aimez tellement. Il a fait tout pour vous. Alors, oui, Seigneur, j ai, j ai, j ai, j ai je genou simplement. Je vais me conformer à toi. Tu m'as appelé à être saint. Mais voici. Par moi, ça a été comme celle des pharisiens. Touche pas, ne fais pas sinon celle qui vient de toi. Amen. Cette nature-là qui est des dieux, qui, qui se manifeste effectivement dans l'homme. Alors maintenant, regardez bien, il dit ici, dans Colossiens, il va Et vous qui ayez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, vous suivez cela mmh. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. de grâce. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il fait? Prêtez attention. Il dit, pour vous faire paraître devant Lui. Pour vous faire paraître devant Lui, simple. En fait, mon frère et ma soeur, prêtez attention à ceci. La sainteté dont Dieu nous parle dans les saintes Écritures, c'est pas celle que vous vous fabriquez. Comme le pharisien, non, en fait, non. Parce que l'homme naturel, effectivement, il fait, vous pouvez voir, il est assis, ou bien dans la rue, je ne sais pas moi, mais dans, dans les, comme les moines, de ceci. Parce que vous savez, quand on, on parle de sa sainteté, c'est pas moi, avec tout ça. Hein. Hein? Et ça, ça impressionne beaucoup les gens. Ils sont disent, oh là, ils sont oh, comme les. Oh, pas oh, de En fait, quand les gens, la nature, ils vont voir, oh, qu'est-ce que c'est, vous avez ça Donc, l'extérieur, ainsi de suite. Mais en fait, bien mes frères et sœurs, la sainteté ici, en réalité, dont les scènes écriteurs parle, et les parlent, elle est cette sainteté que Dieu voit. Amen. Amen. Ce n'est pas que je vais être saint pour que mon frère, ma soeur, voit que je suis saint. Non. Cette sainteté, Dieu pour vous faire paraître devant lui. Donc cette sainteté est saint -été pour Dieu, en fait. Tu es saint pas pour les hommes, mais tu es saint pour Dieu. Tu es sanctifié pour lui. Amen. Ça, c'était à lui. Et quand c'est ça, s'intériorise à lui, c'est de l'intérieur. Il ne commence pas par l'extérieur. Vous savez cela Amen. <rire> Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est à l'intérieur. Bon, il a sanctifié ton intérieur, il t'a rendu saint, mon frère et ma soeur. Quand l'intérieur est saint, l'extérieur sourit. Mm -hmm. mm -hmm. Soeur, tu peux pas te coiffer comme ça. Ça c'est sert rien. Vous vous souvenez C'est quoi J'ai déjà donné des exemples ici. Vous êtes là en train de pouvoir prêcher. Dieu vous conduit dans un serment et puis vous voyez... Une soeur qui rentre, enfin, une jeune demoiselle ou une dame qui rentre avec son pantalon, se avec ses avec ses maquillages. Tout d'un coup, vous, vous faites un virage à 450 degrés. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu n'aime pas les femmes en pantalon et les bijoux, ainsi les suite. Tu étais en train de pouvoir nous montrer, effectivement, les choses, j'ai donné un exemple. Euh, Rome, papa, ainsi les suite, tout d'un coup, virage à 450 degrés. Pantalon interdit par Dieu, bijou interdit par Dieu, maquillage et sieste là. Dieu t'a pas dit ça. Mm. Donne la parole de Dieu. Amen. Amen. Si c'est un élu de Dieu, il entendra la parole. Amen. Quand il va entrer à la maison, il dit Je suis arrivé là-bas, j'ai vu les soeurs, il va se poser des questions. Mm. Ah oui. Bien mes frères et soeurs. Ce n'est pas nous. Souvent, on aime bien. bien. C'est vrai, vous pouvez avoir toutes les soeurs. Bien, il faut tu vas avoir toutes les souvenirs avec de longues jupes. C'est vrai. frères bien donné ici, pas de problème. Mais quand ils vont franchir la porte ici, ils sont sur la voie Vous savez, les parents, vous savez, non? L'enfant, il porte de longues jupes, et marche bien ici, et quand il est sorti, à la jupe qui était longue, il revient ici. Vous savez, non? Parce que les prédicateurs dit, on veut, frère, donner simplement la parole de Dieu, Amen. comme le Saint-Esprit conduit. Amen. Il peut venir avec son pantalon, avec son étoile, ainsi de suite, vous prêchez la parole de Dieu, Amen. et vous verrez le résultat. C'est sûr et certain, ça. Quand Dieu conduit, qu'on parle, parle de pantalon, parlons de pantalon. Quand on observe un tout petit peu, j'ai vu un petit boucle d'oreille là, et là sera un petit point ici. Alléluia, gloire à Dieu, les bijoux. Non Parce que les prophètes, vous savez, les prophètes, ils tapaient sur les bijoux. Frère Frère Les prophètes étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Tout ce qu'un prédicateur doit faire, ce n'est pas ce qu'il voit, c'est la conduite de l'Esprit ah, de Dieu. Amen. Amen. C'est comme, un exemple, un jour, j'étais dans une assemblée. Je vais vous prendre du temps aujourd'hui. Nous n'avons pas encore terminé. Un jour, dans une assemblée, il y avait une sœur qui était venue. Elle était assise là. Alors, le prédicateur était devant. La soeur elle était entrée, elle était assise. Avait, vous avez des, des lunettes là, hein, foncées anti soleil là, en pleine assemblée. Et les amis mises là, bien, là. là alors on était bien assis, il est prédicateur. Alors oh quand le prédicateur a vu ça, il s'est là là, Dans la maison des dieux, les sœurs ne peuvent pas porter des lunettes, les, ces siestes là, c'est contraire, c'était le fruit mauvais. Pas de problème. Il a prêché, il a eu à pouvoir massacrer, et puis après, la réunion s'est terminée. Et la soeur n'a rien dit, elle est restée là. Assise. Et puis. Je sais pas c'était les diables, je sais pas qui, c'est ou bien même les prédicateurs. et les bon parce que les grands problèmes avec les prédicateurs, ils aiment. Donc je prêchais, je vais s'obéir, pour que je vois s'ils mettent en pratique ce que je prêche. Frère, ils ne sont pas là pour t'obéir à toi. Mais c'est vrai. Amen. Je vous avais dit, mais vous voulez obéir J'ai dit ça ici. Vous obéissez à la parole. Amen. Amen. Et je ne vais pas veiller. Bon, j'ai prêché. Est-ce que je vois qui. Hein? C'est comme ça que certains. Hein? J'ai prêché mais là, je vais observer maintenant. Est-ce que vous avez cru est ce que vous. Vous me dites, je suis. Est-ce que frère, est-ce que tu. Est que... Et pourquoi tu ne me ce que non Non, non, non. Alors les s'est approchaient la soeur, dit, mais pendant que j'ai prêché, j'ai frappé quand même une fois les lunettes. Est-ce hein? est dans la maison de Dieu on est pas... Vous savez, la soeur dit, mais frère, pardon, mais en fait, je n'ai pas mis ce lunettes parce que je suis en train de pouvoir vouloir me faire voir. J'ai des problèmes avec les yeux. Et la lumière, en fait, quand elle me frappe dans les yeux... Vous savez, je vous ai apporté une requête, en fait, de notre frère, dont sa femme est en, en Singapour, pour lesquels nous devons prier ici. Il dit, j'ai des problèmes, en fait, la lumière est tellement si forte que je souffre, en fait. Et je mets ça pour que ça fasse un peu l'ombre, pour, pour que je puisse voir aussi, et qu'on puisse être dans la réunion avec les frères. Mais ce n'est pas pour cela. Ah! Ah! Oui, c'est ça, mon frère. Si cet homme était un homme spirituel, il allait se laisser conduire. Je ne sais pas pourquoi il prend des Ce n'est pas mon problème. Les saintes C'est ça l'horreur avec, nous voulons prêcher, nous voulons prêcher, parce que bon, je regarde un peu. Toi, mon ami, tu portes des baskets qui sont blanches. Tu appelles les saintes écritures tu appelles les messages. Il ne faut pas que tes soit soient dépassés. Frère, frère, frère. C'est ça, nous en ayons, mais c'est ça le problème. Dans ces messages. Alors on lui dit, mais Frère Léonard ne prêche pas le message parce que nous voyons bien. Non, frère Léonard se laisse conduire. Amen. Et je sais que Dieu, progressivement, est en train de pouvoir agir dans le cœur de Jean. Il faut qu'on laisse le Seigneur, dans son œuvre, dans son travail, donner. Prenons le cas de Jenima, ma petite main. Vous voyez les beaux bébés là. Nous avons encore notre beau bébé ce matin, pour lequel nous allons prier. Je ne sais pas si un moment était ici. Et là, vous prenez comme son papa aime beaucoup la semaine. Vous voyez papa Il aime beaucoup la sémoule, avec les, le poisson, surtout la tête de poisson. Bon, maintenant, le bébé a géniement, parce qu'on prend le gros semoule avec la tête de poisson, on met dans la bouche des ennemis Mais on va tuer géniment Amen. Il a encore besoin d'une nourriture qui lui est appropriée. Amen. Alors quand il va grandir en fait à ce là il aura besoin de la tête du poisson. Amen. Avec la semoule comme son père. Amen. Laissons Dieu dans son œuvre. Si nous le laissons certainement, il nous instruira. Nous avancerons et nous grandirons. Amen.